Dans cette vidéo, nous allons présenter le vocabulaire relatif aux cercles et aux disques, puis expliquer comment on calcule le périmètre d'un cercle et l'air d'un disque. Commençons avec la définition d'un cercle. Le cercle de centre haut et de rayon 4 cm est l'ensemble de tous les points situés à 4 cm de haut. Voici comment il se construit si on garde une trace point par point. Mais c'est le compas qui permet, en reportant les 4 cm depuis le point haut, de tracer un cercle. Définissons maintenant des mots relatifs au cercle. Tout d'abord le mot « rayon ». Un rayon est un segment qui a pour extrémité le centre du cercle et un point quelconque de ce cercle. Lorsqu'il est utilisé avec un article défini, le rayon désigne la longueur d'un tel segment. Sur cet exemple, les segments OA, OB et OC sont trois rayons du cercle représenté. Leur longueur est 4 cm. On dit alors que le rayon de ce cercle de 4 cm. On peut remarquer enfin que tous les rayons d'un cercle ont la même longueur. Poursuivons avec un diamètre. Par définition, un diamètre est un segment qui passe par le centre d'un cercle et qui a pour extrémité deux points de ce cercle. Lorsqu'il est utilisé avec un article défini, le diamètre désigne la longueur d'un tel segment. Sur cet exemple, le segment AB est un diamètre du cercle représenté. On remarque que le centre du cercle est le milieu de tout diamètre de ce cercle, mais aussi que le diamètre a pour longueur le double du rayon. Avant de poursuivre, compte tenu des définitions qui ont été données, on peut donner la propriété d'équidistance suivante. Si A, B et C sont trois points équidistants d'un point O, c'est-à-dire tels que OA égale OB égale OC, alors on peut dire que les points A, B et C sont sur un même cercle de centre O et que la longueur OA est le rayon de ce cercle. Cela est illustré par le dessin suivant, où le codage des longueurs égales est essentiel. Donnons maintenant la définition d'une corde d'un cercle. Une corde d'un cercle est un segment qui a pour extrémité deux points quelconques de ce cercle. Ainsi, il est facile de trouver que les plus grandes cordes d'un cercle sont ses diamètres. En fait, une corde partage un cercle en deux arcs de cercle, un petit et un grand éventuellement deux demi-cercles si la corde est un diamètre. Un arc de cercle d'extrémité A et B se note AB avec un petit arc de cercle au-dessus. Maintenant que le vocabulaire est posé, présentons le calcul du périmètre d'un cercle. Et précisons pour commencer que l'on parle indifféremment du périmètre d'un cercle, de sa longueur ou encore de sa circonférence. Ce périmètre est égal au double du produit de pi par son rayon. Mais comme le diamètre est égal au double du rayon, ce périmètre est aussi égal au produit de pi, par son diamètre. Voici un exemple. Le périmètre d'un cercle de rayon 4 cm est 2 fois pi fois 4 cm, c'est-à-dire 8 pi cm, si on recherche une valeur exacte, mais aussi 25,1 cm si on donne une valeur approchée au millimètre. Terminons avec le disque. Pour faire simple, un disque c'est un cercle et son intérieur. D'une manière rigoureuse, en voici une définition. Le disque de centre-haut et de rayon 4 cm est l'ensemble de tous les points situés à une distance de haut inférieure ou égale à 4 cm. Voici l'illustration d'un tel disque, en bleu. Présentons enfin le calcul de l'air d'un disque. Cet air est égal au produit de π par le carré de son rayon. Voici un exemple. L'aire d'un disque de rayon 6 cm est égal à π fois 6 au carré, c'est-à-dire 36 π cm si on recherche sa valeur exacte, mais aussi 113,1 cm si on donne une valeur approchée au dixième près. Concluons cette vidéo en rappelant que le cercle et le disque sont les deux seules figures géométriques non polygonales étudiées au collège, et qu'à cet égard, elles méritent une attention particulière lors de leur apprentissage.